Comment resserrer son vagin C'est une question qu'on me pose souvent, mais la question elle-même, elle est assez problématique. Je vous explique pourquoi. On ne peut pas vraiment resserrer le vagin, parce que le vagin, en fait, c'est tout simplement un tube, ce n'est pas un muscle. Donc on ne peut pas contracter, exercer son vagin. Quand peut y avoir une sensation un peu de, on va appeler de béance, d'ouverture en fait, quand on sent par exemple que c'est un peu lâche à l'intérieur ou certaines femmes qui vont avoir des problèmes d'incontinence de, urinaire, quand on, par exemple on éternue ou qu'on rigole un peu, pouf, ça, ça peut couler un petit peu. Mais ce n'est pas une question du vagin, en plus l'urine ça part de l'urètre. Mais tout ça, c'est des problématiques qui vont être souvent associées avec euh, après un accouchement, par exemple, où bah, ouais, en effet, tout est un petit peu détendu. Mais qu'est-ce qui se passe exactement Ce n'est pas le vagin, mais plutôt l'ensemble des muscles périnéaux, donc du périnée, qui entourent le vagin, qui peut s'être en effet distendu après un accouchement. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la rééducation périnéale, moi j'aime bien surtout dire de faire de l'éducation périnéale avant. On n'a pas besoin d'attendre que le vagin, que justement le, le périnée soit distendu avant de le rééduquer. Donc du coup, puis en plus à quoi ça sert d'avoir un bon périnée bien musclé Ça sert à avoir des orgasmes plus puissants, à avoir une excitation plus rapide, à pouvoir retenir son urine, à ne pas avoir les petites fuites urinaires. Comment on fait pour du coup muscler son périnée et pas son vagin on peut utiliser, ouf, par exemple, des petites boules de Kegel ou appelées aussi boules de Geisha. En fait, ça va être des boules assez légères qu'on va, Il ne faut pas que ce soit trop lourd. Si c'est trop lourd, ça va juste fatiguer le périnée et ça ne va pas du tout l'aider à se renforcer. Donc, des petites boules. Euh, vous pouvez en trouver un peu partout en ligne. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de produits trop chimiques dedans. Utilisez plutôt des choses... Euh, bon. Je vous laisse faire vos expériences. On va les insérer dans le vagin et on va faire juste des contractions en fait. Comme si on essayait avec les muscles périnéaux de faire des grimaces. Et voilà, ces petites boules, on peut les porter dans la journée, quelques minutes, puis une demi-heure, une heure. Ne le gardez pas toute la journée non plus. Le but, c'est vraiment pas d'épuiser le périnée sous prétexte de le muscler. Il faut vraiment faire ça en douceur. Et voilà, c'était mon petit conseil pour justement remuscler le périnée. Donc si vous avez cette sensation un petit peu euh, que ça pourrait être un peu plus tonique à l'intérieur, ne vous concentrez pas sur le vagin qui est juste un étui, une poche, mais plutôt sur le périnée. Dites-moi si ça vous a parlé, si les petits conseils vous ont inspiré. Si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit bientôt pour une autre vidéo.